Faire témoigner la grâce de Dieu. Je ne cesserai de dire qu'on ne s'habitue pas avec l'homme des dieux. Et celui qui a des oreilles pour entendre. Qu'il entende quand le Saint-Esprit parle. Et je remercie le bon Dieu. Parce que tant que circonstances faisent qu'on malabaisse à bandeirão. Parce que quand ces circonstances apparaissent dans la vie des de nos frères. À chaque fois tant baso se plaint devant le pasteur. À chaque fois qu'il se plaint devant le pasteur. Nazaraté moi Nazaraté mais n'a pasteur. Je suis témoin parce que je suis tout le temps à côté de le pasteur. Frère ami quoi que au petit camaranda. Le frère amigo Goma va accompagner chez moi. Maman Solange a une assima. Maman Solange était derrière. Ma on nous a arrêtés. Frère Amigo, à côté Cacho. Frère Amigo est parti en cachot. J'avais appelé le pasteur, on allait faire 22 heures comme ça. Le pasteur m'avait dit de beaucoup prier pour lui. J'ai appelé Maman Solange. J'ai appelé Maman Solange. Elle m'a dit que je suis en hypertension 19. Je lui ai dit, euh, sois calme. Elle m'a dit, on l'a amené à la gendarmerie de Dardilly. Je lui ai dit que c'était à côté de l'école de mon enfant. Je lui ai dit, papa qui l'école de mon problème. Elle m'a dit, que je viendrai très tôt matin pour qu'on puisse aller ensemble, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. aussi fardeau C'est aussi un fardeau pour moi. Parce que ceux qui font un petit kanga. Parce que si on l'avait arrêté, c'est parce qu'il était venu m'accompagner. Mais dans le programme de Nza Bézala qui parce kangae, parce qu'on a préparé et l'oquéza mieux pour nous Mais dans le programme du Saint-Esprit, c'était qu'on l'arrête parce que le Seigneur préparait quelque chose de mieux pour lui. Dans qui pour toi, je n'avais pas dormi cette nuit-là. Et j'étais en contact avec le pasteur. Le matin, Maman Solange est venue. Je pense qu'elle est là et elle sait euh, ce que je lui avais dit. Je lui ai dit que dans ma vie, euh, je n'ai pas l'habitude de, euh, de rêver des gens. Toute la nuit, quand je priais, de 2h à 4h du matin, j'ai commencé à m'endormir vers 5h. Je rêvais que Dieu sortait, frère Amigo. Il m'avait dit que le frère, frère, frère est sorti. Papi. Et qu'il lui donne les papiers. Maman Solange est témoin. Je lui avais dit qu'une fois, allait sortir aujourd'hui. On est parti avec maman Solange. J'ai laissé mon enfant à l'école. On est resté là de 8h à 12h. À la gendarmerie. À la Moi, j'avais, j'étais toujours dans l Je disais toujours à maman Solange, regarde ta paix 12h, à midi, on nous a demandé de sortir parce qu'eux, ils allaient en pause. On a dit à Maman Solange, allez voir ton mari pour une dernière fois parce que nous, on va aller en pause. Maman Solange est rentrée avec les enfants. Elle a parlé avec Papa Amigo après, elle est sortie. Quand elle sortait. Les gendarmes nous ont dit. Botique la midi Laissez-lui de l'argent pour qu'il puisse prendre le transport en commun parce qu'on va les laisser vers l'après-midi. Amen. Nous Amen. disons Amen. Et il Kiwana na 14h. Et j'étais revenu vers 14h Mama Solange elle m'a dit papa papi je ne serai pas parce que mes enfants dorment. Je suis resté là de 14h à 16h Et c'est là qu'on avait sorti le frère amigo Nous avons fait la route ensemble Avec tous les problèmes qu'il a rencontrés et j'ai vu que la voix de notre phare commençait le à bouger. Et comme lui-même, il vient de dire, il m'avait dit beaucoup de choses, mais je lui avais demandé de faire un petit Et on attendait la dernière décision. Lundi, le pasteur m'a appelé. À par rapport audience. Il m'a dit par rapport à l'audience. Et le 23, un pasteur le 11 Et le 23, le pasteur m'a appelé vers 11 h Il m'a dit, appelle-le avant de partir au tribunal pour que vous puissiez prier. Merci, Je lui ai dit merci, je vais prier. 11h30. Bah, le Père euh, 11h30 Comme j'avais entendu le Saint-Esprit Comme j'avais écouté le serviteur de Dieu Comme nous travaillons avec l'alliance avec Dieu Au lieu de les appeler vers le le téléphone Je suis allé jusqu'à chez eux et, bah, bah, bah, bah, et eux-mêmes ils savent quand je suis arrivé chez eux Le frère Amigo n'était pas encore arrivé a koma, bah, douze et quelques. Il est arrivé vers 12h euh, et quelques Il m'a dit frère Papi je vais juste prendre la douche on va partir Quand il a pris sa douche il a fini euh, il est venu J'ai réuni toute la famille la pésaire, bah, je leur avais donné trois sujets pour qu'on puisse en prier et le dernier sujet je leur avais dit le Seigneur si tu le sais si un problème arrive il un problème arrive Dis-lui seulement, Seigneur, souviens-toi de moi. Je leur avais dit de demander à Dieu de se souvenir de lui dans tout ce qu'il fait dans la maison de l'éternel. Quand nous avons fini la prière, ils sont descendus, on a commencé à partir. Mama Solan, si elle se rappelle, je l'avais dit encore, garde la paix. Amen. Et Et le Seigneur qui écoute nos prières. Il a fait ce qu'il avait à faire. Amen. le Le Seigneur saint. So le Saint-Esprit. écoute le Seigneur de Tu le de Le Seigneur finira par cela. Amen jésus de Nous chapitre 4. Ephésiens mm. mm. chapitre 4, verset 1 à 4. Amen. Mm. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur. Tout est pardon, pardon mes Christs. levez s'il vous plaît. Pour honorer et Pour honorer la parole de Dieu. Je dis au Seigneur. Amen. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur. Avec patience, vous supportons les uns, les autres, avec amour. Vous vous efforçons de servir l'unité de, de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme si vous avez été appelés à une seule espérance par, par votre vocation, par le Seigneur. Amen. Reprenons nos places. Depuis l'image passée, depuis dimanche depuis le dimanche passé, on le comportement des chrétiens. On parlait sur le comportement d'un chrétien. qui vivre. Nous avons parlé en comment est-ce que le chrétien devait vivre. Nous avons parlé de comment est-ce que le chrétien devait se comporter. Nous avons parlé de comment nous avons de comment le langage d'un chrétien devrait être. Parce que chrétiens à l'heure où la montagne a sauté. Parce que le chrétien ce n'est pas quelqu'un comme quelqu'un comme n'importe qui. Le chrétien à la montre a accepté le Seigneur comme a animé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le chrétien c'est quelqu'un qui a accepté c'est le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Chrétien à la montre a à Jésus. Le chrétien c'est le lève de Dieu de Jésus. Moi et Coliai disciple. C'est le disciple de Jésus et il est obligé de marcher comme le Seigneur avait fait. on avait donné des versets clés qui démontrait que comment le chrétien devait marcher qui par rapport il a pierre et nous avons pris l'exemple de la vie de pierre par rapport à trois fois en rapport à ce que le Seigneur, tu avais dit, avant que le coq puisse euh, crier trois fois, tu vas me renier. Et la Bible nous dit, quand, le, quand Pierre avait renié le Seigneur, et toutes les personnes qui étaient tout autour Par rapport à ce que Pierre disait Ils avaient découvert même le langage de Pierre démontrer démontré que c'était les disciples de Seigneur Parce qu'il avait menti Et tout qui m'a révélé ils comporter moi et on avait parlé de beaucoup de choses sur le comportement d'un enfant de Dieu. On avait dit que le disciple, c'est l'imitateur de son maître. Et étant chrétien, nous devons marcher euh, d'une manière qui va glorifier le Seigneur. Et dans le chapitre que nous venons de lire euh, dans les livres d'Éphésiens, cela nous parle toujours sur euh, le comment un chrétien devait vivre. Et l'apôtre Paul nous dit que moi qui suis prisonnier de Jésus-Christ, je vous prêche de bien marcher pour la gloire de Jésus. Et la Bible nous dit euh, par rapport à une personne qui croit en Jésus. Comment est-ce qu'il doit il doit être? Le laïc a quoi qu'on vive dans la société. Comment est-ce qu'il doit vivre dans la société? Et ils sont au singe Et nous nous devons être un exemple. Par rapport il y a bateau il y a monkini. Par rapport aux païens. Et Touloubé l'a aussi par rapport il y a oui, oui. ma ma Mais on avait parlé aussi oui. d'une personne qui a accepté Jésus comme Seigneur ah Sauveur. Une personne qui ne doit pas se réjouir des choses de ah ce monde. Oui, c'est quelqu'un, c'est un citoyen céleste. Mais le temps qui passe dans le monde, il doit il il faut faire tout ce qui glorifie le nom de Dieu. Pour remarquer le terre Pour témoigner que vraiment, c'est un chrétien. Pour que les gens puissent témoigner qu'il est vraiment chrétien. Et on avait aussi parlé par rapport à comment les Bible plus part dans les livres de Dieu. Et c'était la première fois à Antioche. Qu'on avait appelé les disciples chrétiens. Parce qu'ils avaient vu le comportement de Christ en eux. Et aussi Paul Agrippa. Mais on avait aussi parlé de, de Paul devant Agrippa. Qui roi Wana, Lui qui était roi à cette époque. Et, Paul, et quand, euh, il, euh, quand Pierre passait devant le jugement. Et, Bible bici -biso, et la Bible nous dit. Paul s'est La pour Agrippa. Il parlait au roi Agrippa Il avait dit que toutes ces choses dont je parle Je sais que tu connais, je sais que tu l'acceptes Et la réponse d'Agrippa était que Veux-tu me séduire pour que je devienne chrétien comme toi Parce qu'ils avaient vu l'image de Christ en à et nous aussi les chrétiens d'aujourd'hui. Et, et nous aussi les membres de la parole créatrice. il faut qu'en nous. Qu on voit l'image de Christ. amen amen et et aujourd'hui nous allons continuer avec nos sous et on va rajouter un souterrain. État que chrétien. étant chrétien. Par rapport à comportement là. Par rapport à notre comportement. Le Seigneur la produire par fruits de l'esprit. Nous devons produire les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Bible, Bissibiso. La Bible nous dit. Nous avons Le Seigneur nous a mis au monde. Et il nous a mis et monde, c'est pas pour rien. Il nous a laissé dans le monde pour que nous puissions représenter Jésus-Christ. Parce que nous sommes chrétiens. La lumière de Jésus-Christ, cela doit être en nous. Et étant chrétien, le chrétien, c'est le sel comme la Bible nous dit. Le sel le, le, la le sel le son but dans le dans la c'est pour donner le goût. Nous, on a quatre devoirs dans le Seigneur, son devoir dans la nourriture. Il doit donner le goût à la nourriture. Et nous qui sommes dans ce lieu. Ils devons donner le goût à ce monde. Et nous donnerons, goût nous donnerons le goût à ce monde. Par rapport à notre comportement. Nous donnerons le goût à ce monde. Par rapport à notre façon de vivre dans notre société. Nous avons tous nous sommes des personnes qui sont dans mais ce nous monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes les citoyens célestes. Mais pendant mais pendant notre parcours en, euh, sous cette terre, nous devons faire ce qui glorifie les seigneurs. Nous devons faire les choses qui vont faire à ce que le païen puisse venir Ils à la Nous devons faire les choses qui vont marquer ce monde. Dans siècle présent. Et nous ne pas, nous ne pouvons pas, euh, nous, pouvons pas euh, nous rabaisser en ce siècle. Jamais pas nous réjouir dans les choses de ce monde. Dans le temps où nous allons. Dans le monde a commencé à avoir beaucoup de choses et, et nous comme nous sommes la lumière de ce monde et nous devons éclairer ce monde nous devons démontrer des bonnes choses le monde va de plus en plus mal et nous comme chrétiens nous devons démontrer que nous sommes chrétiens que les gens puissent quitter là où ils il y a le mal puisse venir vers Dieu parce que verra en nous de Jésus-Christ mais dommage c'est dommage en ce temps dommage et église dommage en cette église si on nous compare avec les gens de dehors Nous sommes exactement pareils. Si on nous met à côté d'un païen Nous tous nous pleurons de la même manière Maintenant qui prie le vrai Dieu Et c'est qui l'image de Dieu Et nous qui croyons en Jésus comme Seigneur Et nous qui croyons en Jésus comme Seigneur de montrer au monde que vers Dieu il y a, de le bien. Que a que si tu viens vers Dieu, le Dieu te solution. au monde que euh, as mal, ton malheur vers Dieu il y a la solution. Mais Mais euh, c'est dommage. Parce que Parce que nous mêmes nous pleurons. Nous-mêmes sommes nous dans la difficulté. Nous avons du mal à approcher quelqu'un qui ne connaît pas Parce que nous-mêmes nous nous nous sommes incapables de résoudre nos problèmes. Et on avait dit que le Seigneur c'est un Dieu des discipline. Notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Et ton problème même s'il perdure Mais si tu marches selon la volonté de Dieu Et si tu obéis les directives de dieu, dieu Le Seigneur te fera du bien Et la personne qui a Dieu Quelle soit la ou qui a Dieu peu importe le vent qui va frapper que sa force, quoi, à toi, peu les difficultés qui à apparaître à ne perdra jamais. Notre frère avant les a dit, malgré ma position, Il a dit malgré toutes les positions, malgré tous ma les refus, malgré tous les refus, N'a pas montré qu'il avait des problèmes. Il était toujours présent dans les activités. Il était toujours là à prier. Mais Dieu. Il avait aussi ses soucis. Je ne sais pas, toi, tes problèmes. il Si tu le montres aux gens. On ne pleure seulement devant Dieu. On ne pleure pas devant de les gens de ce monde, monde. Parce que les gens de ce monde, ils n'ont pas la solution. Ton, ton problème, problème avec les gens qui se montrent, les, sont pas pas les gens voient que toi-même, tu viens à l'église tous les dimanches. Et ta situation ne change pas. Et qu'est-ce qui fait que ta situation ne change pas parce que marquer présence. Parce que tu viens seulement à l'église pour marquer ta présence. Tu viens à l'église pour revenir. Mais jusqu'à présent, on n'a pas mis Jusqu'à présent, tu n'es pas encore le disciple. Il faut tu que ma discipline à 2020. Tu dois devenir le disciple en cette année 2020. Il faut que ma discipline à 2020. Tu dois devenir le disciple en 2020. Parce que quand les gens vont te voir, vont te voir ils ne pourront plus t'appeler disciple. Ils vont t'appeler, ils vont dire voilà, chrétien. Lui-là, c'est un chrétien. Il faut que ça nous ils vont démontrer avec leur doigts. Ils vont dire, lui, vraiment, il est chrétien. Ils diront, celui-là, c'est quelqu'un qui prie. Parce qu'en que toi, ils verront l'image de Christ. Parce que s'il y a un problème, ta foi ne bouge pas. Tu es là pour fortifier les autres. Amen. Pourquoi tu as un dans l'église? Pourquoi les gens durent dans l'église mais, mais leur situation ne change pas Il y a quelqu'un vient à l'église tous les dimanches Mais son comportement ne change pas Une personne qui a fait plusieurs années à l'église Il est toujours pareil il faut changer. Toi tu dois changer. Il faut changer. Il faut changer. Toi tu dois changer. C'est pas Dieu ne change pas. Amen. Amen. Comportement d'ailleurs faut changer. Mon comportement doit changer. La 2020 oh yo, En cette année 2020. Il faut battre, battre les doigts, les gens doivent te pointer les doigts. Bah le Bahawanza chrétien. Ils doivent se dire que toi tu es Dans chrétien. La 2020 oh yo, En cette année 2020. Situation d'ailleurs faut changer. La situation doit changer. Le problème nous Zakka. Les problèmes perdurent. Tu viens à l'église tous les dimanches. Tu as perdu à l'église. Mais si ta situation ne change pas, parce que tu n'es pas encore le disciple, tu n'es pas encore le disciple. Tu ne veux pas porter les, fou, les fruits d'un disciple. disciple. Tu dois devenir disciple. Pour, vie a eu changé. pour que ta vie puisse changer. Pour situation eu changé. Pour que ta situation puisse changer. Perdura à l'église ne veut pas dire que tu es un disciple. Venir à l'église tous les dimanches ne veut pas dire que tu es un Peut-être que tu viens juste pour euh, remplir les bancs. Mais il faut disciple. Mais tu dois devenir disciple. situation pour que ta situation puisse changer Il faut comme un disciple. De devenir le disciple Pour que ton, comportement que ton comportement puisse changer Mais si tu viens tout simplement comme d'habitude Tu ne changeras jamais en temps, Saint -Esprit, à Pour cela que vous voyez quand le Saint-Esprit parle comprendre. Tu ne peux pas comprendre Amen, Amen. Dans le passage que nous venons de lire dans les livres d'Éphésiens, le les, les points où nous en parlait de C'est l'une des choses qui démontre les fruits du Saint-Esprit Si nous regardons la Bible, elle nous dit Que nous soyons humbles Devons être doux. Nous devons être patients. C'est l'une des choses qui démontre que cette personne a accepté. Est Christ comme Seigneur C'est l'un des prix de Saint Esprit. Et la façon d'un chrétien doit un être une, un une, un un une personne qui a accepté Christ comme Seigneur et, et Sauveur. Il doit posséder toutes ces choses. Amen. Amen. Mais c'est dommage. dommage Le chrétien d'aujourd'hui ne veut pas être doux Il se dit si je suis doux ils verront qu'ils peuvent me marcher dessus Le chrétien d'aujourd'hui ne veut le chrétien d'aujourd'hui ne veut pas être patient. Parce qu'il suit le monde. Parce que Parce qu'il s'est dit que... Enfin, a patience. longtemps. Mais or sur... que derrière cette patience, le Seigneur paye. Amen. Amen. Jean 15, 1, 4. Jean chapitre 15. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je suis le vrai cèpe et mon père et le vigneron. Tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranche. Il est retranche et tout serment qui porte des fruits, il est mon. afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pires à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez à moi et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au Seigneur. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez à moi. La parole du Seigneur. Amen. A la Bible sa bisous. Si la Bible nous dit Jésus Christ a zoopé sa parabole. De Jésus-Christ a donné le parabole. A l'objet était à vrai Il avait dit que c'est le vrai cèpe. Et papa Naé Aza vigneron. Et que son père c'est le vigneron. Et l'Ancien Testament nous dit, si Jésus-Christ avait pris l'exemple à Jésus. Le cerf, c'est l'arbre du vin. Et et la Bible nous dit, Et pas il y l'Ancien Testament, pardon. Dans l'Ancien Testament, il y a 20 L'arbre qui donne le vin. Et symboliser l'image d'Israël. Cela symbolisait l'image d'Israël. Et Dieu avait besoin qu'il puisse porter ses fruits. a fait ça parabole. C'est pour cela que Jésus-Christ avait donné ce parabole. Il avait dit que lui, c'était l'arbre du vin Et le sarma, c'est les branches. Et branche ne soit kangaminae et toute branche qui est collée à lui et seul à porter fruit il doit porter les fruits et ceux qui apportent fruit et s'ils ne portent pas les fruits et papa n'est pas vigneron et son père qui est le vigneron ah ya ko il vient couper branche ne soit porter fruit et toute branche qui ne porte pas les fruits et et lingi volobanini et cela ne cela veut dire par rapport à à nous qui venons devant. De C'est C'est pour cela que je disais que Sa situation ne change pas. Quelqu'un vient à l'Église tous les dimanches. Comportement le Comportement ne change pas. il Quelqu'un qui a perduré. Il est toujours le même. Il ne change pas. Parce que. disciple était. Ce n'est pas un vrai disciple parce que. Parce que. As attaché n'accepté. Parce qu'il n'est pas attaché au Seigneur. Seul proie à Jésus Christ. Seul qui est Jésus Christ. Quoi? Église là qui c'était qui au comique il oui. portera Amen. Amen. Et il Et c'est pour cela que la Bible. Pour plusieurs années à l'église. N'est pas synonyme de fruit. pas synonyme que tu vas porter. Et ce les ceux qui ont au Christ. Et ceux qui ont attaché, vrai qui tu attaché vrai qui qui si de la vraie tu au Christ. Et ceux qui ont Si tu demeures en lui. C'est ce qui fera que tu vas porter Parce que quand tu demeures de de en lui. Tu fais ce que lui l'aime Demeurer plusieurs années avec personne Rester plusieurs années avec une personne Faire en sorte que ce personne Colombie. puisse se ressembler. Amen. Amen. C'est pour cela que nous, nous, voyons, nous voyons dans le plusieurs couples Les gens leur disent que vous vous ressemblez Parce qu'ils demeurent ensemble Parce qu'ils demeurent ensemble. Toi, tu viens à l'église seulement pour toi. Tu viens à l'église parce que tu t'es habitué. Mais dans Christ. Tu ne demeures pas en Christ. Tu n'es pas attaché en Christ. C'est pour cela que tu ne changes Et pas. C'est pour cela que tu ne portes pas. Le Seigneur, le Seigneur il a besoin de 2020, toi. Dans cette année 2020, pour pour en en pour pour que tu puisses demeurer en Christ. Pour que tu puisses porter en Christ. Amen. Amen. Parce que, en 2019, Parce que toutes les personnes qui sont mortes, de des des des côté, Tu leur dépenses en rien. Côté, hein. leur mais rien Mais le, mais le Seigneur t'a donné l'opportunité Afin qu'à cette année de 2020 que, que tu puisses demeurer Afin qu'à cette année de Afin Que tu puisses t'attacher Pour porter ma fruit Moi je ne sais pas Quand est-ce que les vignerons sont là Moi je ne sais pas Quand est-ce que les a pas là le, ah, ouais, te le temps que le viendra saint profiter. Et fruit Seigneur, Il te coupe. bois Et il sera trop tard. Amen. sera trop tard. Amen. Amen. Christ. La Bible nous dit démarrer en Christ. Et ce Cela signifie. On dois accepter que c'est les fils de l'homme. Selon 1 Jean 4,15. Selon 1 Jean 4,15. La Bible nous c'est lui qui confessera. La Bible nous dit c'est lui qui confessera. Que Jésus Christ est le fils des dieux. Dieu demeure en lui et lui en Dieu tout le Amen. Nous avons besoin pour ça non de 2020. Le Seigneur a besoin de toi en cette année 2020. Sois Jésus Christ à Si le Seigneur ne revient pas tout de suite. Laisse moi Il y a aussi la mort. Mais tant oui penser mes lieux et Mais les temps qui t'es donné, et ceux là. Lobeza et malayo Demain on ne sait pas en quoi ça tombe. Peut-être que tu t'es dit, ce n'est pas encore mon temps Moi, je te dis Amen. que ton temps est déjà Parce que tu viens déjà aller. la parole Je que... Amen. Maintenant, tu attends quelqu'un. Deuxième point le deuxième point sur comment démarrer en Christ. accepter comme Seigneur et Sauveur. On nous dit qu'on doit accepter le Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean chapitre 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Est-ce que le fait que tu viens tous les jours à l'église? Le fait que tu perdures dans cette communauté. Est-ce Jésus comme Seigneur et Sauveur? que tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et, et Sauveur? Tu viens à l'église comme d'habitude que Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église comme d'habitude. Parce que dans notre famille Quand mère a priait Ma maman a dit son Tu viens prier mais tu n'es pas en Nous de Viens prier mais tu ne demeures pas Christ Tu dois accepter. Comme Seigneur et Sauveur de ta vie que Parce que le vigneron quand il vient Il Doit te voir porter. La branche porte La bien la branche qui porte les fruits. Vigneron quand il viendra. Il vient pour tailler ses forme. Pour donner la forme pour à ses branches Qui puisse produire encore Mais plus de Mais la branche qui ne produit Vigneron pas de quand il viendra Il viendra Parce pour le réseau je prends l'espace pour rien tu ne produis rien regarde combien d'années tu tu viens faire à l'église tu glorifies le Seigneur dans quel domaine dans dans quel département serves tu Dieu tu as fait plusieurs années à l'église est-ce que Joseph est là dans mes départements? Est-ce que tu serves Dieu dans quel département? Fait? Que... Le Seigneur a besoin que tu puisses le que... servir. Le Seigneur a besoin de te voir attaché à lui, afin que... que tu puisses porter. Que... Amen. Amen. Amen. Le troisième point. Le troisième point. Circodéméré, navrésep. Sur comment demeurer au vrai c'est? Bah faire ce qui faire ce que Dieu ordonne. On nous dit de faire ce que Dieu ordonne. C'est dans 1 Jean 3 24. C'est dans 1 Jean 3 24. Sala olonzamazotina. Fais ce que Dieu t'ordonne. Est-ce que pendant temps ça a onakatyalingomba que Pendant tous les temps que tu as passé, dans que pour ça, la ce que tu fais, c'est que Dieu t'ordonne. Toi, au lobak et ça, on les sentiment pasteur. Où tu te dis que c'est les sentiments pasteur, pasteur, après ça, ma programme, nous y Où tu te dis que le pasteur donne le programme, c'est oh au pasteur, à Non, c'est que le pasteur, et au Saint-Esprit, à zopé, c'est que le Saint-Esprit, et à moto, l'obak n'est pas délégué. C'est pour cela que nous avons dit si tu écoutes le Saint-Esprit, au salon, Zambalingi. Est que Dieu est la volonté, des de Dieu est volonté de Dieu la volonté de Dieu est que, Je que, que, des que, que tu puisses porter les fruits que la la la faire tout ce qui est, est sa volonté pour que tu puisses être cette branche qui demeure au qui est Jésus Christ la volonté si tu ne fais pas la volonté de Dieu pas, que le de demande, tu ne fais pas ce que le Saint-Esprit te demande, tu ne demeuras pas en Christ. Tu dois savoir que tu n'es pas encore en Christ. Mais quand tu n'es pas encore comme tu es attaché au Christ. La, la personne qui demeure en Christ, de il fait ce que Dieu veut. C'est un devoir du disciple. Si réellement... Si réellement la parole créatrice. Tu es membre de la parole créatrice Si réellement, si réellement au au à Zoloba. Tu écoutes ce que le Saint-Esprit te dit dois le mettre en pratique Afin que ta vie changé enfin oui. qu que changer. Afin qu'il que, enfin que tu puisses porter les fruits. Amen. Amen. Amen Quatrième point De voir la toujours au déménage Christ quatrième point dans de notre devoir de demeurer en Christ. On nous dit de persévérer dans la foi. Selon 1 Jean des 24 à 25. Nous devons persévérer dans la foi. Nous devons persévérer dans la foi. disciples. Quelqu'un qui est le disciple. quelqu'un qui demeure en Christ. À à la foi, Il persévère en foi. Te, quoi, y a Il n'y a rien qui peut faire bouger. La foi. Te, quoi, y Il n'y a aucun problème qui peut bouger. Parce qu'il est qu attaché au vrai cèpe. Le vrai cèpe qui est Jésus-Christ. Même à tâme, on peut payer. Même si le vent arrive, jamais, la prendre, cela sera incapable d'arracher cette persévérer. Parce qu'il persévère en foi. Que soit problème y a pas les problèmes, Jamais une église. Cela ne fera pas que cette que personne va partir de, de, de parce, que parce que cette personne difficulté à vivre. Ce n'est pas ça qui fera que cette personne soit loin de dieux qui Parce qu'il a entaché en Christ. Amen. Qu'est-ce qui a fait que tu es fatigué les personnes ne peuvent pas te fatiguer Dans tout ce qui concerne tout ça. Toutes les choses qui sortent sur les réseaux sociaux Ne peuvent pas Parce te fatiguer Parce que toutes ces choses-là Ce n'est pas ce en croix Parce du Parce que toi, tu n'es pas attaché à ces choses-là Toutes ces choses peuvent sortir Que ce soit le bien ou le mal Mais toi, tu dois persévérer à toi tu dois regarder cette personne qui t'a appelé Amen. Amen. Wow. Amen. <rire> Les disciples, s'ils si, n'étaient pas persévérants, ils allaient fuir. Parce qu'un jour Jésus Christ jour le Christ leur avait dit Vous devez manger mon corps et boire mon sang. Et ce pasteur a le et si le pasteur se met devant pour nous dire Il faut manger mon corps et boire mon sang Il y a plusieurs de nous qui Les gens diront que ça c'est la seule Et Les disciples savaient un Les la vie. Les disciples connaissaient la personne Les disciples connaissaient la Les disciples la preuve est que quand certaines ont entendu qu'il faut, le qu faut manger le corps et boire le sang. Il y en a un de ceux-là qui sont partis. Qu il, il y en a de ceux-là qui ont commencé Mais à faire le un un mal. A tout il Mais un jour le Christ leur a dit. Les gens disent quoi sur moi? Ils avaient donné les réponses. Mais Jésus-Christ leur avait posé la question. Vous vous dites quoi sur moi? Pierre avait dit que toi tu es le Messie. Nous allons partir où? Parce que Parce que toi, tu es la parole. Et ceux qui ont la Christ. Et si toi aussi tu vas demeurer en Christ soit vent Peu importe les vents le le le qui peuvent venir. soit difficulté importe les difficultés dans ce monde. Persévérer. persévérez. Parce que tu connais la personne qui t'a n'est pas un fils de l'homme. C'est lui qui t'a C'est lui qui a créé les C'est lui qui t'a c'est lui qui change oh, C'est ces ben ben. hein. lui qui t'a fait, oh, ben fait. C'est lui qui a, a fait des C'est oh, lui qui a fait C'est lui qui a la C'est lui qui C'est lui qui fait C'est lui qui qui t'a Ne regarde pas C'est lui qui C'est lui qui fait chaque chose C'est lui qui a Amen. Le Seigneur a besoin que nous puissions porter les fruits. Le Seigneur a besoin que nous puissions changer. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous ne savons pas. Il va revenir quand. Nous ne savons pas. Il reviendra en quel temps tel que quand nous allons sortir là, suite, le Seigneur reviendra. Et si le Seigneur ne revient pas, il y a aussi la mort qui peut nous surprendre. Nous devons être prêts. Changer nos vies. Christ nous devons nous attacher au Christ. Nous devons demeurer en sa présence. Afin que nous puissions porter ses fruits venez à, à nos activités de l'église venez au programme de l'église c'est ça qui fait que tu demeures en crise parce que quand tu viens tu écoutes la parole de Dieu. comme l'a nous dit dans les livres des éphésiens tu es sanctifié par la parole c'est pour cela que ta vie est en chrétien tu dois mener une vie de sanctification pour que tu puisses porter les fruits qui, qui vont glorifier Glorie. le nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur a besoin que nous puissions changer. Le Seigneur a besoin que nous puissions porter ses fruits. Le Seigneur a besoin que nous puissions, que nous puissions demeurer en sa présence. Et et regarde là où tu es tombé regarde là où tu n'arrives pas à faire le Saint-Esprit a besoin que tu puisses réparer toutes tes erreurs afin que tu puisses demeurer en ensemble qu'il puisse faire la route avec toi Laisse que le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu de la parole créatrice, a bénir ma loi, et